Maintenant, comme je disais, j'ai préparé une formation pour ça, pour que je puisse vraiment l'enseigner, mais que sur la partie de la maxophobie. Et il y a trois modules dans cette formation. Chaque module dure une trentaine de minutes, donc c'est relativement rapide. Il n'y a pas besoin de se mettre pendant des heures comme ça à appliquer une formation purement théorique. En plus, je suis très concret dans ce que je fais. Si tu me connais déjà, tu le sais, dans mes vidéos ou peut-être dans d'autres formations, tu as pu suivre avec moi. Mais dans le premier module, on va déjà voir comment ça marche. Donc, je vais expliquer plus en détail le mécanisme conscient-inconscient, qui commande quoi, afin que, justement, pouvoir nourrir ton intellect sur le pourquoi, que tu quand même une information pour que tu saches pourquoi, en fait, tu peux rien, pourquoi ce n'est pas de ta faute Pourquoi, quand une personne, essaie, elle essaie de te raisonner, euh, ça sert à rien du tout On verra aussi dans ce module 1 d'où ça vient, donc ça, qu'est-ce qui a pu se passer euh, Et là aussi, je précise, hein, même si on peut expliquer en gros, d'où ça peut venir, ça ne résout pas le problème. Mais c'est bien d'avoir un petit peu d'histoire avec des exemples concrets pour imager tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans le module 1. Dans le module 2, on va aborder déjà le concret. C'est de savoir comment tu vas faire, comment tu vas t'y prendre pour réguler ta difficulté ou ta crise d'angoisse au moment où elle arrive, au moment où elle tombe dessus. Donc du coup, tu vas avoir déjà une solution qui va te rassurer parce que tu peux te dire « bon ok, donc je peux partir, je peux prendre la voiture si tu peux conduire hein, ». Euh, sans crainte d'être complètement bloqué en cours de route, il va juste falloir t'arrêter et faire ce que tu vas apprendre dans la formation, tu vas voir que c'est simple, comme j'ai dit, c'est des étapes simples à suivre, tu le fais comme ça en quelques secondes ou quelques minutes, mais ça ne dure jamais plus de 3 minutes et boum, euh, c'est réglé. Tu vas voir donc les détails de ces étapes, qu'est-ce que tu vas faire pour ces quelques secondes ou jusqu'à 3 minutes euh, pendant que tu es dans ta voiture ou en dehors de ta voiture, si tu n'as pas pu grimper dans la voiture, puisque ton blocage, il est peut-être avant d'aller dans la voiture. Et tu vas savoir donc aussi, après, comment vérifier si ça a fonctionné, si cette séance, tu te dis, bon, bah ok, ça y est, là, c'est bon, euh, il s'est passé quelque chose. Parce que ce n'est pas évident, comme c'est comme quelque chose d'inconscient que tu vas réguler, ta partie consciente, elle, elle est là en train d'analyser et... Et elle comprend pas ce qui se passe. Donc après, je vais te donner des outils pour que, avec ta partie consciente, tu puisses aller vérifier ce qui se passe et voir si il y a eu déjà des résultats ou pas. Hein, ça peut arriver que ça ne régule pas comme ça du premier coup, et, et des fois même en plusieurs coups. Hein, simplement que ben, comme ça, tu auras des pistes, tu vas savoir comment faire, comment t'y prendre, pour réessayer, réessayer, réessayer, jusqu'à ce que ça régule, puisqu'il y a tout le monde a cette capacité de régulation, tout le monde, même les animaux. Hein, J'enseigne aussi d'ailleurs à des, des gens comment aider des animaux comme les chiens, comme les chevaux par exemple, qui ont des crises ou des paniques dans certaines situations spécifiques. Donc ça montre bien le mécanisme et ça fonctionne de la même manière, c'est juste qu'il faut s'y prendre un petit peu autrement pour l'enseigner. Et dans le troisième module, tu vas voir comment t'y prendre pour essayer de réguler en fait cette peur ce blocage qui t'arrive dessus, mais sans avoir besoin de t'y confronter. Ça, on le verra en troisième étape, parce que c'est important que tu vois concrètement avant comment ça passe, comment ça marche, quand toi tu t'y frottes, quand tu te confondes vraiment au truc, quand tu ne peux pas faire de l'évitement, tu es dedans. Et après, une fois que tu auras pris confiance là-dessus, tu vas pouvoir apprendre comment faire pour t'y reconnecter et après, les différentes astuces, je dirais finesse, pour pouvoir aller rechercher des peurs, des paniques, des angoisses, des situations où tu sais que dans ces cas-là, c'est la panique, ça ne va pas, pour le revivre, te permet de laisser ton corps le réguler de manière à ne pas devoir attendre d'y être confronté, euh, mais que tu puisses être plus tranquille après pour ce qui pourra arriver euh, dans l'avenir par la suite avec euh, ta conduite, sans devoir attendre d'être confronté à ça. Et ça, on voit ça dans le module 3. On voit le mode d'emploi aussi précis, étape par étape, et on voit aussi ce sur quoi tu peux appliquer tout ça, parce que tu verras que tu peux aller beaucoup plus loin encore et, et du coup profiter de ce que tu vas apprendre dans cette formation pour l'appliquer sur d'autres choses peut-être qui te dérangent, euh, qui tournent en fait autour de ça, parce qu'on va voir aussi que ta peur, tes crises d'angoisse liées à la conduite, tu les retrouves certainement dans d'autres situations de ta vie aussi, et pas seulement là, mais tu ne sais peut-être pas les reconnaître parce que tu es habitué à vivre avec ça. Et résultat de tout ça, c'est que très rapidement, ben voilà, tu vas prendre confiance, tu vas pouvoir euh, euh, aller de l'avant, arrêter de devoir éviter, arrêter de devoir trouver des excuses, arrêter de te limiter, arrêter de rester dans une sorte d'enclos finalement, euh, dans lequel tu es en sécurité, mais un truc où tu es peut-être peut un peu étriqué dedans, et tu vas te sentir plus libre, tu vas avoir... Euh, c'est comme quelqu'un qui me disait dernièrement hein, qui sentait qu'elle avait des ailes un peu. Parce que d'un seul coup, euh, bah d'ailleurs des ailes, parce que ça lui permet de se déplacer autrement et d'aller faire des courses qu'elle ne pouvait pas faire avant, d'aller à des endroits où elle ne pouvait pas aller avant, d'emmener ses gamins à des endroits où elle ne pouvait pas les emmener avant. Et, et du coup, de faire tout un tas de choses. Ta vie change. Hein. Euh, par contre, pour ça, il faut que tu sois prêt à t'y mettre. Ce n'est pas moi qui fais le job pour toi. Moi, je suis là pour donner des outils, pour te t'aider à les implémenter, et toi, il faut que tu sois prêt à y aller. Il y a quelques secondes qui sont difficiles quand tu es confronté à ta difficulté, surtout au départ, hein, dans ce que je t'aide à faire pour t'y confronter, et après, tu vas voir que ça va très vite, parce que la confiance, c'est exponentiel. Plus tu prends confiance, et plus tu prends confiance, je dirais. Ça, ça, ça euh, c'est une courbe qui va comme ça, un peu. Et j'insiste bien là-dessus, n'importe hein. quelle personne donc, qui a peur de conduire, qui est limité vraiment par un blocage, par une peur irrationnelle, donc qui est classé, je dirais, ou qui s'est classé dans euh, la moxophobie, à, peut se libérer de ce blocage inconscient simplement en suivant les bonnes étapes, des étapes simples qui permettent de le faire sans aller essayer de contrôler, de, comment, de nourrir notre intellect et d'essayer de gérer les émotions. Parce que tu le sais comme moi, ça, ça ne marche pas. Imagine un peu comment tu vas te sentir après, une fois que tu vas pouvoir aller partout, que tu vas pouvoir te balader, que tu vas pouvoir euh, ouais, te, te projeter dans des, des projets, des déplacements, sans que ça te rende complètement malade. Et puis, comment tu vas être vu finalement Comment euh, tu vas être perçu par les personnes autour de toi qui voyaient bien avant ce blocage, ces limites que tu avais, alors que là, d'un seul coup, ça y est il euh, y a tout qui s'ouvre devant toi, tu vas gagner en assurance, et la confiance en plus c'est vraiment exponentielle, donc cette confiance qui était cassée à ce niveau-là, et que tu vas regagner petit à petit, euh, elle va aussi te permettre de t'emmener beaucoup plus loin, donc imagine comment tu vas te sentir, comment tu pourrais te sentir en étant libéré de tes chaînes en fait, euh, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit quand on est bloqué dans des difficultés comme ça, qui sont tellement puissantes que, que nous, consciemment, on n'arrive pas... Euh, à, à en sortir. Donc, euh, maintenant, si tu veux, euh, tu vas aller voir, en fait, pour suivre cette formation, euh, ben, combien coûte cette formation, et tu vas voir que le coût, donc tu vas voir ça ici sous la formation, tu cliques, il y, y a un bouton à cliquer. Par contre, euh, tu vas voir que ça te revient, du coup, euh, bien moins cher qu'une séance, même chez un psy, chez un praticien, chez un thérapeute, avec le gros avantage d'être orienté là vraiment résultat et d'avoir les informations, donc tu as un accès illimité évidemment à, à tes modules de formation, à tes trois modules de formation, tu peux les consulter quand tu veux ou tu veux, tu n'as même pas besoin d'être connecté en fait à, à internet et du coup tu as vraiment euh, je dirais le graal, le, le secret de comment faire pour réguler ta peur ou tes peurs inconscientes, tu verras qu'il n'y en a pas des masses finalement, tu seras même surpris de voir qu'il n'y en a pas tant que ça, euh, des, ce qu'on appelle des empreintes sensorielles qui génèrent ce blocage qui t'empêche de bouger donc tu vois j'avais mis ça ici parce que c'est un, un bus VV, un bus camping-car que j'ai monté avec une de mes filles cet hiver, c'est un Lego en fait ça, il y a des, je crois que c'est des milliers de pièces je sais pas là-dedans, mais moi je suis un grand fan de, de camping-car entre autres et donc imagine ce que ça peut donner, je ne sais pas si ça c'est ton cas aussi mais si tu pouvais te balader voilà, euh, aussi avec un bus camping alors bon, il y en a des plus grands hein, mais où tu peux aller un petit peu partout, dormir où tu veux euh, sans, sans être bloqué voilà, par, euh, par des limites que tu as à l'heure actuelle si tu ne peux pas te déplacer et conduire alors il y a d'autres moyens de se déplacer hein, mais c'est vrai que ça ouvre quand même un paquet de portes euh, suivant où tu te trouves et comment tu vis tu vas voir aussi qu'un autre avantage de la formation, du fait que tu aies l'accès à cette formation et que tu la gardes là, tu l'as chez toi et tu peux l'utiliser en mode off, c'est que tu peux peut-être aussi aider, donner des conseils à quelqu'un qui se trouve dans cette difficulté et qui ne sait pas comment faire. Et tu vas voir que là, ça prend une autre dimension parce que tu te trouves dans une relation d'aide et tu vas voir que c'est vachement gratifiant de pouvoir partager et aider. Et tu as déjà des informations qui dans cette formation qui vont te permettre aussi de donner un coup de main à quelqu'un qui est dans la difficulté puisqu'il va pouvoir appliquer la même chose que toi. Concrètement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a trois modules. C'est des modules vidéo que je fais, j'enregistre en fait sur une tablette. C'est comme si tu étais sur un tableau noir et je suis en train de t'expliquer tout ça. Et donc, c'est comme si tu étais avec moi, puisqu'il y a des moments on va faire des pauses. Et je vais dire, bah voilà, ça, tu peux faire comme ci, si, comme ça. Tu fais ça, tu essayes ça, bam, bam, bam, bam. Comme si on était ensemble un peu. Et l'avantage, c'est que donc cette formation, je te dis, elle est en vidéo, mais elle est aussi livrée en format MP3. C'est-à-dire que tu peux la télécharger dans ton smartphone et tu peux l'écouter où tu veux, où tu te trouves, quand tu veux. Et aussi en mode off, puisque tu l'auras enregistré. Tu n'as pas besoin d'être en connexion Internet. Qu'est-ce que ça signifie C'est que même si tu en as besoin... Euh, d'un seul coup, d'un coup de main, à un moment donné où ben, tu es, euh, je sais rien, sur la route, dans la nature quelque part, où tu n'as pas avec toi ton ordi, ou là où se trouve la formation, tu l'auras dans ton smartphone, ou tu auras même imprimé des trucs. Mais l'avantage vraiment, si tu l'as dans le smartphone, c'est que tu te fous les écouteurs et tu peux l'écouter où tu veux et boum, c'est parti, tu vas sortir de ta difficulté. Donc voilà, et en termes de, de, de livraison, donc quand tu vas commander ta formation, euh, bah déjà avant de la commander je dirais tu as deux options hein. soit tu restes comme maintenant si tu es dans cette difficulté donc où tu es, euh, as la peur de la conduite tu es bloqué tu ne peux pas conduire si tu restes là-dedans comme tu fais maintenant, bah, il ne va rien se passer de nouveau. A priori, il n'y aura pas de surprise. Hein. Soit, deuxième solution, tu te dis « bon, ben bah, ok, attends, euh, ce qu'il raconte là, euh, ça m'intrigue, j'aimerais bien essayer. Qu'est-ce que je risque ?» Donc déjà, va voir justement euh, ce qui concerne euh, le contenu de formation, le prix de la formation et comment y accéder. Tu verras bien après si ça te tente ou pas. Mais surtout, euh, si tu ne changes rien, il ne va rien se passer. Là, je te parle de quelque chose de concret qui fonctionne. Moi, je l'ai appliqué sur d'autres peurs et sur les peurs liées à la conduite. Et je sais, ça fonctionne. Regarde sur ma chaîne si tu veux voir de qui qui je suis, de quoi je parle, et si je suis crédible ou pas. Mais tu peux vraiment avancer. Et quand tu vas passer ta commande, qu'est-ce qui va se passer euh, Donc, tu vas sur le bulletin de commande. Tu vas décider de régler soit par Paypal. Et là, il faut juste noter ton adresse email. Soit par Si tu as un compte Paypal, du moins. Soit par carte de crédit, puis là ben, je te fais pas un dessin, tu mets numéro de carte, c'est un système sécurisé, donc tes données sont protégées, il n'y a pas de risque qu'elles soient utilisées par d'autres personnes, elles ne sont pas conservées ni stockées d'ailleurs dans le système. Et si tu te dis oui mais attends, moi euh, j'ai pas le temps, j'ai déjà beaucoup à faire, j'ai ma vie de famille, j'ai mes enfants, j'ai mon travail. C'est quelque chose que tu peux faire justement sur tes temps morts, que tu peux, comme j'ai dit, si tu l'enregistres dans ton smartphone, tu peux écouter ça dans la voiture, quand tu fais la vaisselle, quand tu fais le sport, quand tu te balades, euh, à un moment justement où tu fais une autre activité mais qui te laisse du temps pour pouvoir l'écouter. Donc, euh, Je t'ai dit, les modules, il y a à peu près trois fois 30 minutes, donc tu es tranquille, C'est pas non plus un, une formation sur dix modules où tu te prends la tête pendant dix mois, c'est vraiment des résultats rapides. Et un truc sur lequel j'insiste, si tu dis « oui, mais moi, euh, j'ai essayé des trucs, mais ça marche qu'avec les autres, ça marche jamais avec moi ». Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, euh, tout ce que je connais, du moins, s'adresse à la partie intellectuelle. Donc, euh, ben, ça ne fonctionne pas sur le même registre et on n'a pas les mêmes résultats. Et je te dis, je suis vraiment très bien placé pour en parler parce que j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu des, des différences et des résultats comme ça euh, avec cette approche que j'utilise. » On a tous cette ressource de régulation naturelle. Tu l'as, je l'ai, on l'a tous, les animaux l'ont. Donc, ce qui te faut en fait, ta seule limite, c'est juste de dire bon ok, j'y vais, j'essaye. C'est vraiment ça le truc. Soit tu dis je veux continuer à faire l'évitement, finalement, ça va aller, ça va pas si mal, j'arrive à m'en passer, auquel cas bah ben là non, tu n'as pas besoin de la formation, tu vas rien en faire. Mais par contre, si vraiment tu en as ras-le-bol, tu dis bon maintenant ça suffit, je veux faire quelque chose, je veux avancer, ce moment-là, l'investissement est tellement ridicule par rapport à ce que ça peut t'apporter que tu verras que voilà, il faut y aller. Donc j'arrête là, j'ai déjà fait beaucoup plus long que ce que je voulais partager ici dans cette vidéo avec toi pour t'expliquer le concept en fait de tout ça. Donc si tu veux te lancer, si tu es dans cette difficulté, eh bien, on se retrouve directement dans le module 1 pour commencer. Et déjà à la fin du module 1, tu vas vraiment commencer à être rassuré parce que tu vas avoir des informations concrètes qui t'expliquent vraiment ce qui se passe. Et on va pouvoir enchaîner sur le module 2 et là passer à l'action. Euh, si toi tu vois cette vidéo, tu as vu cette vidéo et que tu sais qu'il y a d'autres personnes autour de toi, tu en connais d'autres qui sont confrontés à ce problème, fais-leur suivre, partage-la, il n'y a pas beaucoup, du moins moi je n'ai pas trouvé d'autres euh, approches similaires pour ce type de peur et c'est bien dommage parce que pff, ça peut tellement tellement rendre service bref, tu verras si tu partages ça tu peux rendre service à d'autres personnes donc moi je te dis peut-être a bientôt dans le module 1 ou dans d'autres vidéos, dans d'autres partages. Et je te souhaite une bonne suite. Salut